Donc il sera en deux parties, bien sûr. La première partie, ça sera sur tous les attributs de toutes les cartes qui sont sorties. Et la deuxième partie, ça sera sur l'étymologie bannie de tous les combos qu'on pouvait faire avec une seule carte qui a été bannie. Donc bien sûr, je rétrécis ma, ma tête. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer par la première partie qui est l'étymologie du Dio. Donc, là, on a tous les attributs que vous devez avoir sur les vraies cartes du Dio. Donc, light, lumière, magie, spell, water, eau, wind, vent, dark, ténèbres, earth, terre, feu, fire, trap, piège et divine, divine euh, ou céleste, comme vous. Donc, euh, bien sûr, sachez que toute carte est classée par attribut et il n'y a, a qu'une sorte de carte qui n'a pas d'attribut. Et malheureusement, et malheureusement, ils n'ont pas fait le deck, mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc, sachez que moi, je joue plus souvent les types feu. Après, il y a Kurama et Star, euh, Stardust qui jouent des types Lumière. Il y a Kurama qui fait un type Vent. Moi je me suis fait un type Terre, il y a euh, El Pirata qui se fait un type O. Là y a, très prochainement il y, y a aussi le deck El Noir qui est de Dr Deck. Voilà, deck divine eh ben, c'est euh, encore en construction, les magies on n'en a pas besoin, enfin deck magie, deck piège, on n'en a pas vraiment besoin. Parce que y a tout, je vous rappelle qu'il y a toutes sortes de magie, il y a toutes sortes de pièges. Mais ça, il faut voir le, le livret, la vidéo sur le livret de règles que j'avais fait. Et voilà la deuxième partie. Je vous montre avec le cristron, Voilà tous les combos qu'on pouvait faire avec du robot bureau. Avec du TG. Avec... Euh, avec du roquette, avec du ferraille, avec du zombie, avec du l noir et avec des machines. Donc, euh, moi, moi, mon cœur pencherait plutôt pour euh, pour ces deux-là, parce qu'il y a le mangeur d'étoiles et la synchro euh, métamèse, mais euh, voilà. Après, vous pouvez voir euh, à peu près euh, du dragon poussière d'étoiles, du da, dragon de synchro à l'éclair, -E du guerrier poussière d'étoiles, du magicien tg, le, le la, la synchro héros, après on peut trouver du dragon rébellion, volcanosaure, on peut retrouver aussi euh, cette carte je n'aime pas, parce que je l'ai affronté en duel. Et euh, c'est Burning Abyss, qui est, le deck qui est toujours à vendre à 20 euros. Hein, je vous le dis. Du Dragon Noir du Rouge. Du Cypher. Après, je sais pas, mais voilà Après, on peut faire appel aussi à. Euh, je sais pas moi. Du, du Soldat du l'Uxre Noir du roquette, du ferraille, pour faire appel à ça et du Naturia, ça pour des zombies, ça c'est... On voit bien que là, ça fait appel à tous les monstres de type télé. mais le plus impressionnant, c'est cette composition-là. C'est cette composition-là. Avec ce monstre, on peut faire appel à tout ça. Vous imaginez un peu Donc d'accord, c'est... C'est une très forte qui peut se jouer dans n'importe dans quel type de deck. Pas dans le deck euh, qui, qui, qui... Enfin, dans un, dans, pas n'importe quel type de deck, excusez-moi, dans certains types de deck. Et donc, voilà des idées. Mais malheureusement, cette carte est bannie. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur Facebook et sur Twitter. Moi, je vais faire truc sur Twitter. Et on se retrouve peut-être demain ah. pour l'ouverture du deck de structure Bad ah. Christine. Et j'ai vu que normalement vers le 20 octobre, il y a, il y a une nouvelle boîte qui va sortir pour l'instant, il n'y a rien. Mais vers le 20 octobre, il y a une nouvelle boîte qui va sortir. Donc je la précommanderai. Bien sûr. Et voilà. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne journée si vous la voyez en pleine journée et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos Ça et oui autre chose j'ai dit une bêtise lors de ma dernière vidéo le, le, la semaine prochaine il sortira une vidéo exclusive de Survival Gabriel où je fais le portail du nether et je vais dans le nether donc j'ai commencé un peu à, à bosser je terminerai à off mais ne vous inquiétez pas je vous ai pas oublié je travaille un petit peu dessus chaque jour pour pouvoir améliorer les choses. Voilà. Et juste je vous dis à plus. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin, tout le gâteau habituel. Et surtout, partager sur Facebook. Parce que moi, je vous le dis, je suis encore bloqué pendant 20 jours et je ne peux pas partager des trucs sur Facebook. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Et du prêt à jouer Depuis qui tu veux Quand tu veux Dans le monde entier Allez Tu veux dans cette